Monsieur le Haut-Représentant, euh, chers collègues, nous voilà encore et encore à déplorer la situation des Yéménites. Rappelons-le, c'est la pire crise au monde selon les organisations humanitaires. L'Europe ne devrait pas intérioriser son impuissance. Nous le constatons amèrement. Le gouvernement français ne revoit pas ses ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Nos industriels continuent même le service après-vente. Les États-Unis ont décidé de suspendre les contrats de vente d'armes. L'Europe doit cesser de jouer l'impuissance. Le droit européen encadrant les ventes d'armes doit être renforcé. J'appelle urgemment l'Union européenne et les États membres à soutenir la création d'un mécanisme clair qui collecte les preuves de ces crimes et à favoriser la saisine de la Cour pénale internationale. L'urgence humanitaire est urgente, il nous faut absolument agir de manière efficace. Je vous remercie.